Anatomie de la veine cave inférieure. Pour étudier l'anatomie de la veine cave inférieure, on va adopter le plan suivant. D'abord une définition, ensuite une anatomie descriptive, puis ses rapports et enfin ses branches collatérales. La veine cave inférieure est un principal tronc sous-diaphragmatique. Il est situé presque entièrement dans la cavité abdominale, puis il traverse le diaphragme et présente un court trajet thoracique. Il naît de l'union des veines iliaques communes droite et gauche sur la face droite de la partie supérieure du corps de L5. Puis il monte verticalement sur le flanc droit de la colonne lombaire et traverse le diaphragme au niveau du T 9 il devient thoracique puis pénètre dans le péricarde Il se termine dans la paroi postéro-inférieure de l'atrium droit au niveau de T9. Pour les dimensions et du calibre, pour la partie abdominale, il a une longueur moyenne d'environ 20 cm et son calibre est de 22 mm en moyenne. Plus important au-dessus de l'abouchement des veines rénales. Elle présente du dilatation ampulaire. Le sinus cave hépatique d'environ 30 mm de diamètre est situé au-dessous des veines hépatiques et le sinus cave rénal situé au niveau de l'abouchement des veines rénales. Pour la partie thoracique, il a une forme cylindrique tronquée avec un bord droit de 35 mm et un bord gauche de 15 mm. Son calibre est d'environ 33 mm. Pour les rapports, la partie abdominale, la veine cave inférieure, est accompagnée le long de son trajet par les nœuds lymphatiques, lombos, précave, latérocave, rétrocave et intermédiaire. En avant, il répond de bas en haut. à l'origine de l'artère iliaque commune droite, la racine du mesentère et ses vaisseaux. Il répond aussi à l'artère testiculaire ou ovarique droite. La partie horizontale du diodénome la tête de pancréas et le foie qu'elle marque d'un sillon qui sépare les lobes droits et codés. En arrière, la veine cave inférieure répond aux vertèbres lombaires de L4 à L1, au muscles grand psoas, au transsympathique droit, au pilier droit du diaphragme, à la partie médiane de la surrénale droite, aux artères lombaires, rénale, surrénale moyen et phrenique inférieure droite. A droite, il répond au colon ascendant et au bord médial de rein droit et à l'urtère droit. A gauche, il répond à l'aorte abdominale, au pilier droit de, du diaphragme et au lobe codé deux fois. Pour les rapports de la partie thoracique, cette portion est enveloppée du péricarde fibreux, il répond en arrière au ligament triangulaire droit et plus à gauche à l'osophage. A droite et en avant, il répond au nerf droit, au lymphoneux péricardique latéraux, à la plèvre médiastinale droite et au poumon droit. À gauche, il répond à l'espace péricardiaco-diaphragmatique qui est limité par le péricarde, le diaphragme, la cave inférieure et le ligament phréno péricardique antérieur. Pour les branches collatérales, on distingue les veines rénales qui sont au nombre de deux, droite et gauche. Elles naissent de l'union des veines interlobaires au niveau du hydrénal. rénal. Elles sont volumineuses et avalvulaires, leur calibre est d'environ 8 à 10 mm. La veine rénale gauche, longue de 75 mm, passe en avant de la l'aorte pour se jeter dans la veine cave inférieure. La veine rénale droite de 25 mm de longueur située en arrière de la partie descendante du dur des langues. La veine surrénale droite, très courte, il du île de la surrénale droite, et se jette directement dans la face postérieure de la veine cave inférieure. La veine testiculaire droite ou ovarique droite, qui naît de la partie postérieure de l'épididyme ou du île de l'ovaire. La veine testiculaire droite ou ovarique droite, il se jette directement dans la veine cave inférieure. Alors, la veine testiculaire gauche ou ovarique gauche, elle se jette dans la veine rénale gauche. Les veines lombaires, qui sont en nombre de sec, elles se dirigent transversalement et se terminent dans la veine cave inférieure. Elles sont unies par une anastomose verticale qui est la veine lombaire ascendante. Les veines hépatiques accessoires, ils drainent essentiellement le lobe codé et le lobe droit, et parfois le lobe gauche, directement dans la veine cave inférieure. Les veines hépatiques ou les veines sushépatiques sont au nombre de trois, la veine hépatique droite, la veine hépatique moyenne et la veine hépatique gauche. Elles naissent dans le foie et se jettent immédiatement dans la veine cave inférieure. Les veines phréniques inférieures, ils naissent de la face inférieure du diaphragme et se jettent dans la veine cave inférieure au-dessus des veines hépatiques.